Pour répondre à un mail sous Gmail, on va donc sur la boîte, je clique sur un nouveau message, on voit ici qu'il est indiqué boîte de réception 1, donc c'est ce nouveau message. Pour répondre, il y a possibilité donc de répondre à une personne, sachant que là, si je clique sur cette option, je ne répondrai qu'à cette adresse là, qui est la première. Or, sur ce message, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu le message. Si je souhaite répondre à tout le monde, je clique « Répondre à tous » et je tape mon message. Une autre option qui existe, c'est de transférer le message. En fait... En cliquant dessus, cela me permet d'envoyer le message à quelqu'un d'autre qui n'était pas dans les destinataires.